finalement c'est décidé et je vous propose donc la suite et fin de l'entraînement du thème 2 le coup naturel avec regroupement avec ou sans effet le fameux exercice proposé par Grégory le Devantec donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes et avant toute chose je voudrais vous remercier pour toutes vos réactions euh, sur la dernière vidéo car euh, bah vous avez été extrêmement nombreux à ma grande surprise à réagir donc avec vos commentaires plus élogieux les uns que les autres ou tout simplement la personne qui a répondu jusqu'au bout et ça m'a fait beaucoup de, de plaisir pas nécessairement pour euh, l'activité de la chaîne ou, ou, ou ma propre euh, personne, on s'en fout c'était surtout parce que j'ai l'impression en fait qu'il y a un engouement malgré tout ce qui se passe autour de ce merdier et j'ai l'impression qu'il y a un engouement qui se, qui se relance autour du, du billard français et ça ça fait bien plaisir donc merci, merci pour le billard merci pour tout Maintenant, ça va être encore un exercice relativement compliqué pour moi euh, parce que je dois tenir le crachoir plus d'une heure, c'est de la folie. Mais j'ai en même temps certaines choses à vous dire qui me semblent être importantes et c'est la raison pour laquelle apparaît une charte graphique pour bien comprendre de quoi il est question. Donc j'ai décidé de, vous, de, de, de schématiser tout ça pour qu'on puisse avoir ensemble un visuel du pourquoi du comment de ce qui s'est passé <rire> car il s'est passé quelque chose d'assez phénoménal lors de cet entraînement et je tenais absolument euh, à vous le partager en fait c'était pas vraiment prévu je l'ai tourné parce que je tourne énormément de choses euh, durant mes entraînements mais là je voulais vous voilà je voulais vous le présenter parce que en fait ce qui s'est passé c'est que durant l'entraînement là euh, il va se passer un déclic en ce qui me concerne et je vais enfin comprendre quelque chose. Ça veut pas dire que ça va révolutionner mon jeu, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, il y a eu une compréhension de quelque chose. Donc je me dis si ça m'est arrivé à moi, bon ben ça va arriver à tout le monde, c'est certain. Hein voilà. Donc du coup, je suis là pour pour ceux qui n'ont pas compris le principe de la première vidéo de, de, de, de des incroyables 4 ans c'était d'essayer de vous convaincre de vous entraîner mais alors là, là c'est sûr maintenant j'ai une, comment dire <rire> il y a une véritable raison ici qui peut éventuellement vous pousser à vous entraîner parce que, nom de dieu comme ça peut vous être utile c'est affolant, en fait l'entraînement c'est quelque chose d'incroyable alors c'est vrai que c'est chiant parce qu'il faut apprendre à s'entraîner mais ça vaut le coup de le faire et on va en parler tout du long de cette, euh, de cette heure qui, qui nous est, euh, comment dire, octroyée, n'est-ce pas Donc écoutez, on va commencer par décrire cet exercice. Exercice donc figure 3 et 4. Ici nous sommes sur la figure, comme l'explique le schéma, sur la figure 3A. Euh, et donc vous avez vu la disposition de billes, vous remarquez que sur euh, le billard il y a des... Euh, des repères au niveau de la bille blanche, vous voyez il y a 1, 2, 3 points à droite et à gauche, donc la figure 3A c'est exactement à cet endroit là voilà, où il faut placer la blanche, et en fait notre arrivée va, va être, notre départ pardon, va être modifié, sur l'exercice 1 et 2 c'était l'arrivée qui à chaque fois se modifiait, là c'est le départ. Donc évidemment, plus on va se décaler euh, dans la figure 3, plus on va se décaler, se décaler pardon, vers la gauche, et plus il faudra mettre de l'effet sur notre bille. Ici, nous sommes dans du sans-effet, demi-bille, sur la rouge, n'est-ce pas. Et je me suis permis de tracer en surbrillance notre zone de regroupement. Donc euh, c'est très léger, mais je pense que, vous, que tout le monde le voit. C'est donc euh, la zone qui est représentée par ce carré en mouche 2 correspondance mouche 2 donc vous voyez la zone de regroupement est, reli est relativement grande mais euh, je tenais absolument en fait à le tracer parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose c'est quand j'ai fait cet exercice j'avais pas fait attention en fait comme quoi il faut bien regarder les exercices j'avais pas fait attention à la zone de regroupement et je pensais que la zone de regroupement était euh, en mouche une, mouche une. Euh, c'est-à-dire, euh... attendez, voilà, c'est-à-dire cette zone, là, voilà. En fait, quand j'ai fait l'exercice, je travaillais par rapport à cette zone, donc euh, mon pourcentage de réussite a été quelque peu faussé, n'est-ce pas, parce que ici, voilà, j'ai compté le point comme raté alors que finalement il était réussi. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire euh, le graphique qui va justement un petit peu nous aider sur la compréhension de ce qui s'est passé car pour tout vous dire ici je rencontre deux problèmes un c'est sur le problème du sans effet c'est à dire la, la 3a ici même la 3b et 3c en fait euh, je rencontre un problème sur l'impact sur ma bille c'est à dire que j'ai du mal à trouver le sans effet j'ai tendance à mettre légèrement de l'effet à droite lorsque je pense être sans effet sur ma bille. Donc ici la problématique de mettre un petit peu d'effet à droite c'est en fait je mets du contre-effet et, et, et là ça contrarie totalement mon arrivée en fait. Vous voyez par exemple ici voilà je ne fais pas le point. J'avais la force pour faire le point malgré ma grosseur de bille mais, parce que, il faut bien comprendre un truc, c'est que ici on est dans le coup naturel. C'est-à-dire que, que vous soyez un peu plus ou un peu moins que demi-bille, on sait que notre trajectoire à nous ne changera pas. La, la, la trajectoire de notre bille. Donc si vous êtes plus ou moins demi-bille, ce qui est le cas ici, et si vous ratez le point, ce qui est le cas ici, c'est pas un problème de grosseur, c'est un problème d'effet sur ma bille. Donc si j'ai raté le point là, c'est que j'ai mis de l'effet alors que j'étais pas censé en mettre. Et comme je sais maintenant, parce que j'ai analysé euh, les vidéos et c'est pour ça que je me filme. Hein, euh, je me filme surtout pour m'analyser. Là, je... ça se voit peut-être un peu moins parce que je suis pas dans l'axe. Mais je mets légèrement de l'effet vers la droite. Et ça c'est vraiment un problème. Donc déjà ça c'est un truc que je dois régler moi, c'est un truc personnel que je dois régler. Vous voyez, on le voit, hein. là, euh, c'est pas bon. Bon, je vais peut-être faire le point, mais on voit que j'arrive sur la petite bande. Si j'arrive sur la petite bande et que la 2 entre dans la zone, c'est que moi, je mets de l'effet contraire, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe, et je pense que ça se visualise. Maintenant que je l'ai dit, je pense que vous allez le voir. Donc, j'essaye de corriger ça, déjà. Mais j'ai l'impression que j'en mets encore. Vous voyez, c'est terrible. Hein. Ouais, Du coup, vous voyez... Là, c'est problématique parce que je sais que ça me pose un problème. Donc, je, me, je, je focalise sur ce problème et j'en oublie tout le reste. Ça, c'est le coup classique. J'en ai oublié la visée, certainement que j'ai dû un petit peu bouger. Donc, là, on rentre dans un, dans un schéma un petit peu euh, contraignant où je me cherche, en fait. Vous voyez Mais ça fait partie de l'entraînement. Et c'est l'objectif de l'entraînement. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler car je rebondis sur ce qui s'est passé il y a quelques jours ça me permet de vous raconter une petite anecdote euh, je vais vous dire un truc voilà j'ai une élève qui m'a envoyé un message il y a quelques jours et je souhaitais absolument vous partager euh, ben, son ressenti parce qu'en fait c'est une personne qui donc euh, euh, travaille régulièrement les exercices qu'on a pu voir ensemble euh, lors, des, lors de l'école de billard et euh, où on a travaillé notamment le coup naturel évidemment et, et tout autre coup technique et en fait elle m'échange à chaque fois ses ressentis elle me fait des petits haïkus sur, euh, sur comment se passent ces entraînements en fait et elle me marque elle me marque j'ai refait des exercices pour moi le plus dur c'est de trouver le coup naturel après j'ai fait un pseudo match puisque j'étais toute seule « Difficile de mettre les exercices en pratique car les billes ne se placent pas comme dans les exercices. » Et là, je suis obligé de rebondir. Bon, tu le sais, hein, je t'adore, tu le sais. Mais je suis obligé de réagir sur ce que tu m'as marqué, nom de Dieu. Tu me marques, et là je m'adresse à tout le monde malgré tout. Euh, effectivement, « Difficile de mettre les exercices en pratique car les billes ne se placent pas comme dans les exercices. » Et là, envie de... là, je mets une alerte et je veux vous dire une chose importante. Quand on travaille un exercice, mesdames et messieurs, les gars, quand on travaille un exercice de ce genre, on ne travaille pas le point pour le point. Laissez-moi vous le redire, on ne travaille pas le point pour le point. En effet, ici, on travaille un coût technique, à savoir le coût naturel. Mais le coût technique, il n'est pas seul. Il est accompagné de plusieurs notions. En l'occurrence, ici, par exemple, nous avons la notion de viser, puisqu'il nous faut avoir une certaine quantité de billes. Nous avons des notions également de, comment dire, de au niveau de la gestuelle, puisqu'il nous faut un chevalet particulier pour euh, être en mesure de taper en tête de notre bille. Nous avons également une notion au niveau du coup de queue. Il faut trouver un certain rythme, une certaine vitesse. Avoir une vitesse et une force adaptées à la situation. Et tout ça, c'est ce qu'on travaille lorsqu'on fait un entraînement ça il faut bien le comprendre on ne travaille pas ici le point pour le point c'est simplement un point qu'on décide de tracer parce que ce point là nous apporte une certaine exigence dans notre réflexion dans notre mécanique dans notre façon de d'exercer de, ou de comment dire de, de faire notre checklist et c'est ça qu'on travaille en fait c'est pas le point parce qu'évidemment ce point-là, même si c'est un point qui peut éventuellement parler à beaucoup de personnes, un point que l'on peut retrouver en compétition ou match amical, mais certainement pas avec cette exactitude de position. Ça arrivera, si ça doit arriver, ça arrivera une fois dans, dans une vie quoi. Donc évidemment qu'ici c'est pas un point. C'est pas. Ici on ne travaille pas le point pour le point. Il y a d'autres exercices où on travaille le point pour le point. Mais si on travaille le point pour le point, c'est ce qu'on appelle quelque chose de très précis. Qui dit point précis, dit les billes de près, voire très très proche. Donc c'est des choses vraiment particulières comme par exemple euh, le coup de rail sur l'américaine, ça c'est quelque chose de très précis qu'on peut travailler effectivement de façon très précise et d'essayer de, de répéter, d'avoir une volonté d'obtenir quelque chose d'analogue à chaque fois. Oui, c'est vrai. Euh, la ligne, ça peut être quelque chose de très précis. Le coup du tiroir, sans rentrer dans les détails, ça peut être quelque chose de très précis. Il y a beaucoup de points qui peuvent être joués dans la précision à condition d'avoir les billes de très très près. Les rappels, les barrages, ce genre de choses, oui, ça peut être quelque chose de très précis. Mais là, non. Là, on travaille simplement un coup technique avec plusieurs notions. Donc, c'est pas grave si on ne retrouve pas ces points-là en en, dans, dans les matchs, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que si vous comprenez ça, vous allez aborder l'entraînement d'une autre manière. Parce que au bout de, sinon, vous allez trop, vous, vous allez vous lasser et vous allez vous dire « Mais attendez, c'est pas possible. À quoi bon jouer ce coup 120 fois si c'est pas pour le retrouver <rire> en compétition ou en match amical ?» Mais euh, tu le retrouveras jamais, c'est certain. Par contre, ce qui est certain aussi, c'est que là, tu vas, tu vas emmagasiner des informations. Ton cerveau, inconsciemment, va prendre un petit peu la mesure de l'éclatement sur cette bille lorsqu'on joue en tête... Cette fameuse dé. Ouh Là, on est dans le dur, hein, je vous le dis. <rire> C'était très très sale. Euh, oui, l'éclatement sur cette bille numéro 2 qui nous permet de partir dans un dans une déviation d'environ 45 degrés lorsqu'on joue en tête sur notre bille en étant entre 1 quart et 3 quarts. Dans la quantité de la bille numéro 2, voilà, c'est quelque chose que le cerveau va imprimer de façon inconsciente. Après, pour certains, ça va prendre 10 coups, pour d'autres, ça va peut-être en prendre 5000, c'est possible, mais ça va forcément fonctionner. Et c'est quelque chose que vous allez comprendre lorsque, par exemple, je ne sais pas moi, lorsque vous insérez, par exemple, votre clé de serrure, n'est-ce pas Eh bien. Euh, vous vous n'avez pas besoin de fermer un œil, de vous placer pile dans l'axe du merdier pour tomber pile poil sur la serrure. Maintenant, vous savez. Vous savez parce que votre cerveau l'a intégré à force de l'avoir fait. Parce qu'en fait, inconsciemment, vous vous êtes évidemment entraîné à insérer une clé dans une serrure. Comme vous vous êtes inconsciemment entraîné à insérer une carte bancaire dans une fente ou autre carte, peu importe. Comme vous vous êtes entraîné évidemment, pour ceux qui conduisent, évidemment on est beaucoup plus à l'aise au volant d'une voiture euh, euh, que qu'à qu nos premières heures, quoi, c'est tout à fait logique. Donc c'est normal, tout ça c'est de l'entraînement. Et ça fait partie de l'entraînement. Alors vous allez me dire, mais effectivement, faire des matchs alors c'est de l'entraînement. Mais bah, oui et non. Faire des matchs, c'est pas de l'entraînement en fait. Parce que les matchs, vous allez vous retrouver dans des circonstances un petit peu différentes qui vont vous inciter à peut-être contrarier, faire des choix différents par rapport à ce qui se passe etc donc les matchs oui je suis d'accord il faut en faire c'est important de jouer avec vos partenaires de club etc mais il ne faut pas faire que ça je vois trop de gens moi qui euh, euh, à Nice par exemple franchement il y a plein de joueurs bah s'il n'y a pas d'adversaire ils s'en vont quoi carrément ils se cassent les mecs ils, ils jouent même pas il y en a... Bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça, mais il y en a. Hein. Il y en a. Ah, mais j'ai personne, alors je m'en vais. Mais loul quoi. Qu'est-ce que c'est que ça Mais entraîne-toi en plus. En plus, tu... Grande gueule et tout. Tu prétends tous savoir du billard. C'est une catastrophe, le mec. Donc, au bout d'un moment, entraîne-toi, quoi. Fais quelque chose, tu vois. Moi, <rire> ben, je sais pas. Essaie, en tout cas. Essaie de jouer tout seul au moins 10 minutes. Pour voir ce que ça donne. Non, non, non, non. Après, bon, après, voilà, moi, je vais pas... Voilà, c'est son choix. Hein. À... Moi, ce que j'ai envie, c'est de vous donner un élan de considération sur l'entraînement, et de dire que franchement, c'est plus que né nécessaire et plus qu'utile. Revenons sur l'exercice. Donc là, c'est la figure 3B. Vous vous rendez compte que je rencontre vraiment beaucoup de difficultés. C'est problématique, le 3B. J'ai fait un départ catastrophique, on le voit, hein, j'ai raté les 5 premiers coups. Parce que j'ai toujours ce souci de... Alors maintenant qu'on n'est plus dans le sans effet, j'ai moins le souci euh, de de taper sans effet sur ma bille. Je mets de l'effet là cette fois-ci. C'est plus facile de mettre de l'effet que de ne pas en mettre sur notre bille. On est bien d'accord. Donc là je mets un petit peu d'effet. On a l'impression d'être sans... Putain, j'ai l'impression d'être sans effet, dis donc. Mais légèrement de l'effet... Euh... <rire> de l'effet. Donc là une catastrophe, je me suis encore trompé de grosseur. Et c'est... Exactement, le deuxième problème que je vais rencontrer ici lors de cet exercice, c'est la quantité de billes. Ici, c'est à la fois un problème et c'est pas un problème. Pourquoi Je vais essayer de m'expliquer de façon claire et limpide, n'est-ce pas euh, Le coup naturel nous explique qu'effectivement, si on est plus ou moins demi billes, notre trajectoire reste la même. Ce qui veut dire ici que si je suis. Moins de demi billes, ce qui est le cas là, je... oui, ce qui est le cas ici, mais ça ne m'empêche pas de faire le point. Vous voyez Par contre la 2, hein, on voit bien, n'arrive absolument pas dans notre zone de regroupement de billes. Donc dans cet exercice, il y a quand même, euh, comment dire, l'exercice nous pousse à chercher le demi-bille. Là c'est mieux nettement mieux. D'ailleurs on l'a entendu au niveau du son. Je trouve que le son est nettement différent lorsqu'on a une lorsqu'on a un bon toucher de bille. Et ça, c'est quelque chose qui m'obsède. Non mais là je me trompe de point. Ah j'ai mal placé la bille là. Ah. Ah bah bravo, excusez-moi, je bois un coup. Ah bah tiens, je le rate en plus. Magnifique. De toute façon, je m'étais planté dans la position, donc heureusement, c'est une croix. J'espère que... Oui. Oh, ok. Donc, donc, effectivement, cet exercice, il y a une certaine rigueur à avoir au niveau de la quantité de billes. Donc, ici, je mets Vertu à essayer de toucher le plus proche possible, parce que ce serait vraiment, euh, comment dire... Euh euh, Exagéré de ma part de dire que je, je prétends Toucher demi-bille, là par exemple pas du tout On le voit, hein, cette jeune traîne Donc je n'ai pas pris à cette bille Et pourtant ça ne m'a pas empêché de faire le point Mais quand même, croix rouge Puisque, évidemment Il n'y a pas les deux conditions réunies Je n'ai pas réuni les billes dans la zone de regroupement Donc c'est une croix Point raté Donc voilà, je mets m'évertue à essayer de trouver le demi-bille Moi ma grande difficulté ici c'est que ce demi-bille, vous voyez, c'est un problème, j'ai pas assez de billes. Encore une croix. Vous voyez, donc on fait le point, mais on réunit pas les billes. Et là, ça commence à m'agacer, hein, je le sens. Je le sens parce que ça ce qui m'agace le plus, c'est de ne pas être capable de toucher ce fichu demi-bille. Et l'écart est tellement énorme que ça commence à m'inquiéter en fait. Non! Donc ça m'inquiète. Donc je ne pense qu'à ça. Donc ça m'énerve. Et là, je sors de ma concentration et ça se passe mal. Cette quantité de billes me pose un problème. Pourquoi Parce que je suis loin de la 2 en fait. À cette distance-là, on, là on est à. Je pense un petit peu plus d'un mètre. Et ben c'est compliqué pour moi de. Alors après, la vraie question c'est. Est-ce que ma visée dès le départ est fausse Bon, alors là, je le compte, mais c'est limite, non Ah oui, je l'ai compté. Ouais. Euh, je le compte, mais... Ouais, non. Oui, non, la, la difficulté, pardon, c'est que... Je m'embrouille. C'est que... C'est quoi que je disais Oui, la distance. La distance 1, 2... Euh, est quand même relativement grande et c'est pas évident pour moi mais la question que je me posais, oui c'est ça c'est est-ce euh, que ma visée est mauvaise dès le départ ou est-ce que je fauche est-ce qu'il y a des parasites qui font que ça se passe mal c'est possible hein aussi donc moi ça, moi ça c'est un travail personnel que je dois faire mais là effectivement okay. ah bah ben j'ai pas joué le, le 20ème point, ah bah ben, du coup, coup j'ai rajouté la croix, bien joué donc vous voyez c'est catastrophique, le 3B ça s'est très très mal passé, j'arrive à, à un 6 sur 20 démoniaque, euh, très mal passé. Parce que j'ai eu un souci sur cette quantité de billes, et en fait il faut que je trouve un moyen, et là ça va être mon obsession, pour me rapprocher le plus possible de ce fameux demi-bille. Donc vous voyez, c'est bien la preuve qu'on ne travaille pas ici. Je rebondis sur le texto de, de mon élève, n'est-ce pas, ma chère élève. Il faut que je te réponde, d'ailleurs, je t'ai pas répondu. Euh, que ce, on ne travaille pas ici le point pour le point. Voilà, le, le point ici, là, ça m'est complètement égal. Moi, ce qui m'importe ici, c'est toucher ce fameux demi-bille. Après, il se passe ce qui se passe, parce que c'est ça qu'il faut aussi comprendre sur un point. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que le point n'est pas un objectif dans le cadre d'un entraînement, le point n'est pas un objectif mais une conséquence. Vous voyez ce que je veux dire Si vous abordez un point comme un objectif, c'est-à-dire je dois faire le point ici, alors il y a de grandes chances que ça se passe mal parce que vous risquez, pas à tous les coups, hein, mais vous risquez d'être parasit parasité par quelque chose parce que vous êtes obsédé par l'objectif. Alors qu'ici, dans ce cas précis, je sais que je dois faire un coup naturel d'accord, pour faire le point et réunir les billes. Donc si j'arrive à taper ma bille en tête avec un effet euh, adapté à la situation et si j'arrive sur une quantité de billes souhaitée sur la bille numéro 2, alors la conséquence ne peut être que le point réussi. C'est en ça où je veux vous dire que ce n'est pas un objectif, mais une conséquence. Et du coup, alors, dans le résultat, euh, le résultat sera quasiment le même en fait, au final. Mais le, le raisonnement lui est totalement différent. Vous voyez ce que je veux dire Celui qui pense objectif et celui qui pense conséquence. Et je pense que c'est une notion ça que bah, qu'il faut ressentir et percevoir. Et, et là. Ça peut aussi, il peut se penser, il peut se passer des choses. Et c'est en, en cette, comment dire, c'est, je m'emballe, je m'emballe parce que c'est, moi c'est un sujet qui me passionne. C'est, parce que j'ai tellement envie de partager ça avec vous en fait, euh, parce que je serais tellement curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que je ne sais pas comment, comment, comment ça se passe dans la tête des gens en fait. Mais j'ai tellement envie, moi à chaque fois à l'école de billard, j'ai envie de leur inculquer ça. J'ai envie de leur expliquer que, voilà, on ne travaille pas le point pour le point. Et combien de fois, et là je rebondis, je fais un petit aparté, combien de fois pendant les cours, quand on travaillait les coups naturels, à chaque fois que une, un élève ou une élève ratait le point, combien de fois ils m'ont répondu, je me suis trompé dans la grosseur de billes. Mais nom de Dieu quoi, il faut tout me dire sauf ça en fait. Parce que si tu me dis ça, ça veut dire que tu n'as pas pigé le truc. Et ça... <rire> Une fois, deux fois, trois fois. Après, moi, ça commence un peu à m'agacer, en fait. Parce que je, je, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas comprendre ça. C'est pas difficile. Entre un quart et trois quarts de bille, ton arrivée, elle est identique. Voilà. À notre niveau de jeu, elle est identique. Tu tournes à deux, trois de moyenne, c'est pareil. Tu es un, un tiers de bille, trois quarts de bille, tu vas arriver au même endroit. Donc, si tu rates la bille numéro trois ne me dis pas que c'est un problème de quantité de billes. Dis-moi tout. Dis-moi autre chose, en fait. Voilà. <rire> Donc, vous voyez que la... Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ratent un point, euh... alors c'est pas nécessairement dans le coup naturel, hein. mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je me suis trompé de grosseur. Bah, » Moi, je trouve, je trouve que c'est... Bah, que c'est con de dire ça, en fait. Parce que tu peux pas mettre la faute sur un... sur... Comment dire... Euh sur un seul paramètre en fait euh, c'est tout un ensemble qui a déconné de toute évidence mais euh, ce qui a déconné c'est la réflexion avant toute chose je pense Voilà. mais après ça c'est vraiment un avis personnel mais voilà sur le coup naturel me dire que je me suis trompé de quantité de billes c'est vraiment, vraiment une connerie hein, pour le coup pour faire le point hein, je dis hein, je parle pas de regroupement de machin là c'est encore différent d'accord revenons à l'exercice. Donc là on a entamé le 3C, apparemment ça va, ça va un petit peu mieux. J'ai pas l'impression de mettre beaucoup d'effets sur cette bille, alors que je suis censé en mettre beaucoup. Du coup j'arrive sur la grande bande, ce qui est parfaitement logique. Si j'arrive sur la grande bande ici, c'est que je ne mets pas assez d'effets. Mais après, comme le coup est joué, parce que c'est aussi un objectif de ma part, plus ou moins en mesure, enfin, j'aime pas ce mot-là, mesure, plus ou moins dans une puissance adaptée, euh, c'est pas très grave. Mais, c'est quand même... Ouais non, je mets pas assez d'effets, je trouve. Alors, pourquoi je mets pas assez d'effets Ah, c'est bizarre, j'arrive sur la petite bande, maintenant. J'ai peut-être mis trop d'effets. Ou j'ai peut-être fauché. Bon écoutez, je ne sais plus. Euh, je vais prendre une minute de pause hein, en vous proposant ici euh, donc, euh, un, un aparté musical, mesdames et messieurs, avec notamment cette petite partie, donc là c'est Little Wings, c'est une version 2009 euh, qui a été reproduite par euh, Eric Clapton et Sherry Crow, et là nous avons le solo de David Sandborn, un saxophoniste des enfers. A tout de suite N'aurait-il pas vendu son âme au oh, diable celui-là <rire> Allez, on revient à notre problématique là. Et mon problème ici en fait sur le demi-bille, c'est que je n'ai pas de. J'arrive pas à avoir. Un... J'ai pas de repère quoi. J'arrive pas à voir, j'ai dit mais bordel. Pourtant, toucher demi-bille, c'est pas difficile. Vous partez du centre de votre bille et vous devez viser de façon à ce que. Le centre de votre procédé passe par l'extrémité de la bille que vous êtes en train de viser. Si je passe donc euh, sur la redondité de la bille à sa droite, voilà, eh ben je suis demi-bille. Je continue à être agacé parce que cette bille ne rentre pas. Alors évidemment ici, je pensais que la zone était en mouche 1, correspondance mouche 1. Donc pour moi dans mon esprit j'ai pas compté le point. Et, et là effectivement il était valable puisque la bille numéro 2 est bien rentrée dans cette zone de regroupement. Donc ça a un petit peu faussé les stats en fait. Voilà. Pas de beaucoup mais suffisamment pour, euh, pour qu'on puisse en parler. Mais bon on va attendre hein, la fin de, de l'exercice 3C pour faire euh, ensemble le, le verdict du pourcentage de réussite. Et vous allez voir. En fait, pour tout vous dire, à la fin euh, du, de la figure 3C, en arrivée mouche une mouche une, j'étais arrivé à un pourcentage de 43% de réussite. Donc, une vraie catastrophe. Vous voyez ce problème hein Il est terrible. Hein Alors on constate bien, hein, le coup naturel fonctionne très bien, vous voyez, je fais le point, mais cette bille 2 ne rentre absolument pas, j'étais vraiment très proche du tiers de billes, donc ça ne m'a pas empêché de faire le point, excusez-moi, je me répète, hein, mais au moins, que ça rentre quoi dans la tête de tous, voilà, c'est pas un problème de quantité de billes ici. Enfin, pas pour le point, c'est un problème de quantité de billes pour la rentrée de l'A2. Et ça, ça m'obsède un petit peu. Que moi. Voilà. Alors, vous avez pu le remarquer, Il y a, évidemment, on j'en ai pas parlé, mais il euh, y a un risque de boss, hein, euh, évidemment, sur la grande bande à hauteur de la mouche 3, tout là-haut là. -haut, là. Euh, on a dû le constater justement, certainement, oui j'ai rencontré quelques contres. Donc c'est un petit peu la difficulté aussi de cet exercice car euh, on va en parler un petit peu de ce contre. Le contre en fait il est visible lorsqu'on trace les trajectoires de billes. Ici je vais directement. Pas grave. Ici je vais directement à gauche. D'accord et je vais faire deux bandes, effectivement. Mmh. Ça a buté, ça s'est entendu. Donc les trajectoires et la bosse. Euh, si on analyse le point, en fait la bille rouge, dans le cas du demi-bille, la bille rouge en fait parcourt plus de parcours, enfin non, peu importe le, la grosseur de bille, je dis n'importe quoi. La trajectoire de bille, la bille rouge, parcourt plus de distance que moi. D'accord donc que la bille blanche. Donc ça veut dire que, parce que pourquoi Parce que moi je fais deux billes, moi je fais deux bandes pendant que la bille rouge doit en faire trois. La bille 2 pardon. Voilà donc la bille jaune là va faire trois bandes et moi je, vais, je, vais, non, je ne vais en faire que deux. Donc effectivement la bille jaune parcourt plus de distance. Donc si on est demi-bille, on évite la bosse. De toute évidence, on évite la bosse, évidemment, puisque demi-bille, on sait que les deux billes partent à la même vitesse. Donc je vais forcément passer, voilà, comme dans cet exemple, je vais, ah oui, là j'avais besoin de, de m'exprimer <rire> gestuellement tant, le... tant la période a été compliquée. Ah ben voilà, voilà on est arrivé, euh, j'ai pas fait le 20ème point et euh, on arrive donc à un total pour euh, cette figure 3 une totale donc vous le voyez de 51,6% de réussite ce qui est bien mais pas top pour finir avec cette histoire de boss si donc on est demi bille, nos billes 1 et 2 vont à la même vitesse donc comme la bille 2 parcourt plus de, de distance on évite la boss donc la boss ici euh, arrive si vous êtes un petit peu plus que demi bille donc la boss pour calculer et pour éviter la bosse, il faut être en mesure tout simplement de tracer les trajectoires de billes en fait. Donc, euh, savoir si vous devez passer avant ou après. Donc, nous ici, il faut absolument que la bille blanche passe avant la bille jaune lorsqu'on arrive sur la grande bande. Je passe nettement avant, évidemment, j'ai pas pris de bille. Donc, euh, voilà. Alors, c'est reparti pour un tour. Voilà, c'était l'explication de la bosse. Et des trajectoires de billes. C'est reparti pour un tour. Donc là on entame l'exercice 4. Donc bah, comme d'habitude. Hein, mesdames et messieurs c'est la même chose. Sauf qu'on travaille dans l'autre sens. Alors ici. On arrive au moment solennel. Vous voyez. Deux, deux essais. Ratés. Encore ce problème de quantité de billes. Encore ce problème de ne pas être capable de taper au centre de ma bille. Donc je dois mettre de l'effet. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, on le voit. Je mets légèrement de l'effet à droite. Et du coup. Du coup, je, je, je, je n'arrive pas sur cette bille numéro 3 pour faire le point. Et en plus j'ai des problèmes, j'ai en, encore ce problème de demi-bille, c'est affolant. Donc j'essaye de régler deux problèmes à la fois, ça se passe mal. Vous voyez on le voit là, je mets de l'effet là, mon de dieu. Donc comme je mets de l'effet, ben, je, je suis plus dans la bonne trajectoire parce que je suis censé être dans le, demi, dans le, dans le, dans le, dans le sans effet ici. Donc c'est pas un problème de grosseur là si je rate le point D'ailleurs on l'a bien vu cette bille numéro 2 Est très bien rentrée Donc c'est pas un problème de grosseur C'est un problème d'effet Donc là je, ça c'est un truc que je dois résoudre Qui est pas encore résolu hein, je vous le dis Mais j'y pense, j'essaye d'y penser là Et je mets encore de l'effet à droite hein. C'est hallucinant hein. C'est infime hein. Voilà mais comme mais je dois y penser, je dois me prendre la tête Du coup je touche pas la bille 2 Comme... comme... Ouais c'est la cata 5 coups je passe 5 fois à côté, c'est n'importe quoi. Donc là, ça m'agace. Il faut que je trouve un moyen. Et je mets encore de l'effet à droite, c'est hallucinant. Là, je dis plus que moi, pourquoi Parce que ça, c'est un master qui m'a dit ça. J'essaie de me reconcentrer là. Alors, c'est un master qui m'a dit ça en fait c'est à dire que lorsqu'on vise demi-bille, on n'est pas sûr de toucher à chaque fois demi-bille. C'est très prétentieux de la part d'un joueur de dire Moi, je touche demi-bille. Il faut être très précis pour toucher demi-bille, surtout à cette distance. Donc, si on ne touche pas demi-bille, il vaut mieux être un peu plus que un peu moins. Le problème ici, voilà, c'est que si on est un peu plus, il y a la bosse, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il est vraiment complexe cet exercice. En fait, il n'est pas si simple que ça. Hein euh, merci Grégory, euh, super méga casse-tête. Parce qu'effectivement, il faut vraiment être dans le vrai demi-bille. Pour rappeler cette jeune et garantir donc ce regroupement de billes en faisant le point et en évitant la bosse. Donc c'est vraiment pas évident. Et là on arrive au moment. Au moment où ça va mieux se passer. Et c'est ce plus que moi en fait qui m'a fait réaliser un truc. Et il va se passer un truc et je crois que ça se passe à partir de maintenant. Où je vais changer quelque chose dans ma gestuelle. Et que d'un coup, tout va beaucoup mieux se passer. Notamment au niveau de la visée de ce fameux demi-bille. C'est parti. Et à partir de maintenant, je vous le dis. à partir de maintenant, ça va beaucoup mieux se passer. Au niveau des, de la quantité de billes sur la bille numéro 2. C'est à dire que j'irai trouver un moyen. J'ai... Je sais pas comment vous l'expliquer en fait. J'ai ressenti un truc et à un moment donné je me suis dit « Là, je suis sûr d'être demi-bille. » Et c'est un truc de fou, quoi. C et c'est dans la gestuelle. Alors je, je sais pas, j'ai pas envie de vous en parler en fait parce que je voudrais pas que vous pensiez que c'est une méthode qu'il faut absolument faire parce que vous, vous avez peut-être pas ce problème. Donc j'ai pas envie de vous dire ce que je fais au niveau de la gestuelle. Mais par contre... <rire> Pour ceux qui le remarquent, ah, je vous invite à le marquer dans, vos, dans, dans un commentaire. Juste vous marquez vite fait euh, ce que vous avez remarqué au niveau de la gestuelle. Gestuelle deux points, et paf, tu marques. Et si tu. Parce que je pense que ça, ça se voit, hein, c'est un truc visuel. Hein. C'est gestuel, donc ça se voit. Euh, mais c'est quelque chose que je faisais pas avant et que je fais maintenant. Et franchement, ça m'aide grave. Voilà. Mais je ne veux pas vous le dire parce que je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais en tout cas moi ça m'aide. Donc je l'ai fait et je le ressens. Et en fait quand j'ai fait ça, d'un coup je me suis dit waouh ouais, Mais c'est ça, là je suis demi bille c'est sûr. Et dès l'instant où j'ai résolu ce problème, où justement cet inconnu dans l'équation est résolu, bah du coup, du coup je peux me concentrer sur le reste. Sur les autres points. Sur, sur, sur mes. sur mon autre problème, qui est donc ce, cette fameuse. Euh, cet impact sur la bille numéro 1 où à chaque fois je mets un petit peu d'effet du coup ça me permet d'y penser bon alors évidemment c'est encore très frais hein, mais comme par hasard vous voyez là on est de on a 5 on a coups réalisés et ça se passe beaucoup mieux et bon je... voilà je mets encore un petit peu d'effet à droite je le vois là mais vous voyez que ça se passe beaucoup mieux au niveau du demi-bille on est bien bon euh, le demi-bille euh Attention, la bosse n'est pas loin à chaque fois, mais c'est propre. Et vous voyez, 6 coups réussis, là, je suis rassuré. Je sens que ça commence à... C'est pas un hasard. Là, on commence à avoir une certaine régularité. Et ça, ça m'intéresse. Parce que la régularité, mesdames et messieurs, c'est vraiment le fléau du billard français. Comment vous pouvez expliquer Exemple, par exemple, je prends l'exemple d'un pote à moi au club, c'est un R2. Le mec, il est capable de faire des parties à 5, 6 de moyenne. Et puis d'un coup, euh, tu comprends pas pourquoi, le coup d'après, euh, la, la, la partie d'après, le mec sait à peine s'il tourne à deux, quoi. Et encore, je suis généreux. tu vois. Des fois, ça se passe vraiment très mal. Comment tu peux expliquer ça Parce que le mec, il a rien changé. Hein. Il n'a pas changé sa gestuelle, il n'a pas changé sa conception, il a rien révolutionné, tu vois. Il n'a pas fait un stage qui lui a bouleversé l'esprit, non, non. C'est juste une partie sur l'autre. Comment tu peux expliquer ça Et ça peut, mais je prends son exemple, mais je peux prendre le mien aussi. Euh, la dernière fois, j'ai fait une partie à moins de 3 de moyenne, et alors que il euh, n'y a pas si longtemps, j'en ai fait une à, à 15, quoi. Alors comment tu peux expliquer ça, bordel les, les, les, c'est de la folie et eh bien j'ai peut-être un élément de réponse <rire> en fait je crois que en tout cas là, je donne un avis personnel mais je donne surtout mon ressenti c'est à dire que la partie où j'ai fait une, la partie de merde où j'ai tourné à, même pas à 3 en fait ce qui s'est passé c'est qu'à chaque fois que je me plaçais sur un point j'étais là en train de me dire putain euh, Qu'est-ce que je dois faire Le coup technique que je dois utiliser, c'est quoi là Je sais, je savais pas, je savais plus. J'étais plus ou moins perdu en fait. Et, et ça, c'est une heureuse. Bon, j'étais un peu fatigué, tout ça, mais bon, pas d'excuse. Mais, mais euh, j'étais dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que j'étais pas rassuré, je sentais pas le truc. arrivais pas. J'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas à me mettre dedans. J'arrivais pas à lutter contre ce ce problème où je me sentais pas à l'aise, quoi. Je dis, c'est pas possible. Comment, ça Comment faire, quoi. Et j'ai jamais réussi à résoudre ce problème durant toute la partie. Du coup, j'ai fait une partie catastrophique. Et la partie où j'étais à 15, la partie où j'ai joué à 15, en fait, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, euh, j'avais une inquiétude sur le fait de rater le point. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me plaçais, je me disais, bon, ben bah voilà, le coup d'après, il va se passer ça, à peu près comme ça. Et des fois, je me disais, tiens, dans trois coups, j'ai ça. Tu... Donc, vous voyez, la projection n'était plus du tout la même. C'est-à-dire que je savais exactement où est-ce que j'allais, et, voilà. euh, et je savais que ça allait bien se passer. Mais ça ne veut pas pour autant dire que... Euh, que que j'étais en transcendant ce jour-là, quoi, ou que j'avais... Euh, non, ma mécanique était toujours la même, mon coup de queue, c'était toujours le même. Il y a juste que dans mon esprit, j'étais beaucoup plus rassuré, quoi. Donc, certainement, beaucoup moins de parasites dans la gestuelle, entre ce qui se passe dans votre tête et, et l'avant-bras, quoi, vous voyez Et je pense que c'est en ça où on a un problème de régularité. Donc, ça vaut le coup de, <rire> de se pencher sur la question, en fait et d'essayer de, de déjouer ça, justement. Et je pense que les grands joueurs, les, les joueurs qui, qui sont, euh, justement, capables de renverser une situation dans un match, là, je parle de match euh, à la Libre, par exemple, où les mecs qui jouent des grandes distances où tu as le temps de, te de, de réagir, tu vois. Et, euh, et parce que des fois tu fais des points en 80, tu fais des parties en 80 ou 100 points, tu n'as pas nécessairement le temps, le mec il te règle le truc en 10 reprises, tu n'as pas le temps de réagir en fait. Mais parfois, bon, selon comment ça se passe, tu peux te permettre de réagir et essayer de balancer de basculer cette fameuse balance parce que c'est bien connu ça c'est mon mentor qui me le dit souvent c'est bien connu dans une partie c'est rare que la balance soit en équilibre quand euh, en général tu joues bien ton adversaire joue mal et inversement ah, <rire> ah j'ai pas coupé ça ah ben vous avez assisté au clap alors le clap qu'est ce que c'est c'est lorsque je synchronise en fait <rire> l'image avec le son, car le micro euh, qui capte le son euh, des billes se trouve là où il y a le bleu, là, vous voyez, sous euh, la bande. <rire> C'est là où se trouve le micro, en fait. Je l'ai planqué là. D'habitude, je l'ai euh, en cravate euh, sur mon t-shirt, mais là, je l'ai posé ici pour être tranquille. Puisque je savais que dans cette zone-là, il n'y aurait pas de billes. Donc euh, voilà, Donc, et le clap me permet tout simplement de synchroniser l'image et le son. Voilà, c'était la petite aparté euh, signe, euh, graphique, Oui, il y a des mots que j'aime pas, pas, masses. Donc revenons sur cet exercice, vous remarquez que ça va un peu mieux. Bon là j'ai eu un léger contre, ce qui a dévié, ma, dé, dévié la trajectoire de ma bille. Mais vous remarquez qu'au niveau de la quantité de cette bille numéro 2, ça va nettement mieux. Et ça c'est cool. Donc je ne vais pas vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Et éventuellement, je vous en parlerai si vraiment, euh, si vraiment vous me le réclamez, je, je vous dirai. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, je vous expliquerai de quoi il s'agit euh, lors de la prochaine vidéo. D'ailleurs, on peut en parler. La prochaine vidéo, ce sera donc, euh, elle sera tournée euh, la première semaine d'août. Là aujourd'hui, on est le 25 juillet. Et la première donc euh, semaine d'août, je ferai le tournage du Papa tu euh, on va en parler un petit peu. Papa tu j'hésite encore, je ne sais pas ce que je vais vous proposer. Soit on le fait sur 2m80, mais sur 2m80 si on le fait ce sera à la libre parce que j'ai pas envie de tracer euh, les cadres, le cadre sur, le, sur les petits billards parce que euh, les tapis sont neufs et euh, je n'ai pas envie de, de tracer un 42 dessus. Euh, euh, surtout que personne au club, en fait, ne joue au 42-2, quoi, donc, euh, euh, donc j'ai pas vraiment envie de le tracer. Euh, j'ai envie de laisser les tapis euh, nickel. Donc, soit on fait la libre sur 280, soit on, soit on fera le cadre sur ce billard. Parce que c'est le seul billard 3-10 où il y a le cadre qui est tracé. Euh, donc, je vais pas m'emmerder à hein, tracer un autre billard. Hein. <rire> il est déjà tracé, et bien tracé, d'ailleurs. Euh, donc, euh, c'est parfait. Donc, pour ce papa, tu triches. Une fois que j'aurai pris ma décision, je pense que je vais tourner les deux. Je me connais, je vais certainement faire un essai sur 2,80 et un essai sur 3,10. Et puis, je déciderai euh, plouf plouf euh, lequel euh, je vous proposerai. Mais je pense que c'est plus judicieux quand même de vous le proposer au cadre parce qu'elle a libre en fait. Le principe du papa tu triches, au-delà de se fendre la gueule, parce que c'est vraiment un truc qui, moi, me, ça m'éclate parce que, parce que parce que je trouve ça drôle. Euh, mais au-delà de se fendre la gueule, voilà. Le papa tu triches, ça a un objectif, malgré tout, hein, parce qu'il parce que y a un objectif euh, c'est d'essayer de, de comprendre si une conception peut être plus, avantage, plus avantageuse qu'une autre. C'est à ça que sert la méthode « Papa tu en fait. C'est-à-dire que dès l'instant où on a une position intéressante, où on, vous, où on a le choix de deux solutions intéressantes, laquelle peut éventuellement, au niveau comptable pour le coup, euh, vous apporter... Euh, est-ce qu'il peut y avoir une vraie différence voilà. c'est vraiment ça où moi je me questionne parce que je remarque finalement euh, notamment euh, prenons les extrêmes je remarque au niveau des masters bah, que les mecs sont capables de faire au cadre par exemple euh, euh, de, de, de sacrées de sacré moyennes et pourtant on a affaire à des, à des gens qui ont des conceptions totalement différentes alors pourquoi c'est vrai on est en droit de se poser la question je pense que les conceptions se dessinent, même si, attention, il y a des trucs évidents, évidemment, au billard. Hein, il y a des trucs, quand on a les billes de près, il y a des trucs plus ou moins évidents. Mais il y a quand même certaines nuances, et on a pu le constater ensemble, d'ailleurs, entre le match qui s'est déroulé, vous savez, entre, entre Pascal Dessin et David Jacquet, pour ceux qui ont vu ce match, le match qui dure deux heures que je commente, eh bien, on remarque nettement une différence de conception de jeu. Je trouve. Alors il me serait très difficile pour moi de, de vous l'expliquer là maintenant, mais si vous regardez cette vidéo, vous allez constater, parce que je crois que j'en parle d'ailleurs, où, où c'est pas le même style déjà. C'est pas le même style de jeu, euh, c'est pas la même vitesse, et puis c'est pas la même conception. Il y, a, il y a des choix on sent bien que voilà il y a des différences sur certains sur certaines positions stratégiques il y a des différences et le papa tutriche pour revenir au papa tutriche eh bien c'est un petit peu euh, ce à quoi il a été destiné au départ mais je l'ai toujours mal utilisé en fait donc je vais essayer de vous proposer réellement une vraie structure autour du papa tutriche je pense qu'on va pas on va garder les mêmes règles de jeu. Que j'ai pu vous proposer dans le mot da 2, le papa du triche Mododa 2, n'est-ce pas euh, Donc le dernier papa du triche en fait que je vous ai proposé. Euh, mais par contre, on va aller jusqu'au bout et je vais faire à peu près ce que j'ai fait là. On va faire un compteur, on va, on va essayer de comptabiliser les points et voir s'il y a une certaine différence de points, mais vraiment notable, euh, d'un choix par rapport à un autre. Après, ça va être difficile de le, de le quantifier, je pense, mais. Euh mais je serais curieux de voir si ça peut apporter une solution, quoi. Voilà, au-delà du, au-delà de, de ce que, de tout ce que peut nous apporter le papa tutriche. Qu'est-ce qu'elle était longue cet aparté qu'elle enfer. en Alors là, vous voyez, la rouge est devant moi. Ça veut dire que j'ai pris beaucoup plus de billes que prévu. Hein. Je n'ai pris tellement que j'ai évité le contre euh, sur la grande bande. Mais par contre, j'ai raté le point. Là, pour le coup, j'ai été contré <rire> à l'arrivée. Voilà. Donc là, un problème de quantité de billes, mais c'est pas grave, ça arrive, hein, on n'est pas des machines, mais ça va nettement mieux, on peut le constater. Euh, je pense que visuellement, ça se, ça se remarque déjà. Si on doit faire le rapport entre le tableau de gauche et euh, le dessin du tableau de droite, on remarque au niveau, euh, au niveau de, ces, euh, de, de, de ces croix rouges qu'il y en a beaucoup moins à droite. Hein. Donc, il y a une meilleure régularité. Et ça, ça fait grave, grave, grave plaisir parce que j'ai réussi à trouver euh, un moyen personnel qui me permet de toucher plus ou moins la quantité de billes que je souhaite. Enfin Voilà, ce fameux demi-bille. Et quand je le touche, voilà, ça se passe très bien. On a une certaine harmonie de puissance, voilà, on a une belle harmonie de puissance ici. La bille rentre parfaitement, ça c'est propre et ça fait bien plaisir. Et j'espère que ça va vous convaincre, en fait, de, de perdurer pour ceux qui s'entraînent déjà, de s'entraîner pour ceux qui ne s'entraînent pas. Je vous l'ai dit, encore une fois, même si vous le faites, et même si vous commencez sur 10 minutes d'entraînement une fois par semaine, ah ben faites-le. Si ces 10 minutes-là, elles sont efficaces, si elles sont effectives euh, et euh, dans une certaine rigueur, alors ça va forcément finir ça va finir par vous apporter quelque chose. Encore une fois, hein, j'aspire pas. Ça, moi, je, ça va faire... En octobre, là, ça fera 6 ans de billard, en ce qui me concerne. Et 4 ans et demi où je le pratique vraiment, euh, vraiment de façon sérieuse. Euh, mais... Euh, je prétends pas euh, jouer à, à 20 de moyenne. Hein. Je, je, faut être lucide, quoi. Je suis arrivé trop dans le tard pour y arriver, je pense. Mais... Euh, j'ai besoin de m'entraîner pour me donner les armes nécessaires pour être en mesure de répondre efficacement à un match, tu vois, à un adversaire. À un moment donné, tu as beau être compétitif, tu as beau être euh, euh, comment dire, euh, dans, la, dans une volonté de vaincre, mais si tu n'as pas, les, si as pas les, les armes nécessaires, euh, la volonté ne suffira plus. Ça peut suffire au début parce que tu joues le mental, etc. Mais après, les écarts sont trop, trop difficiles à gérer. Et moi, ce que je veux, c'est juste jouer sur grand, en fait. Moi, ce que je veux, c'est atteindre les 10-15 de moyenne à la libre, les 6-8-10 au cadre, commencer un petit peu à toucher quelques moyennes à la bande, et puis m'amuser aux trois bandes. Quoi. voilà Être un espèce de gars polyvalent, où je sais que, quel que soit le mode de jeu, bah, d'ici quelques années, je sais que je vais pouvoir m'amuser et rigoler. Moi, aujourd'hui, c'est mon objectif. Alors, peut-être que cet objectif changera, mais aujourd'hui, c'est ça, mon objectif. Donc, faut pas se leurrer. Si je veux tourner à 15 de moyenne générale à la libre, bon il bah, n'y a pas photo, il faut que je bosse, et il faut que je bosse l'américaine ça c'est une règle exceptionnelle, il n'y a pas photo hein. le, la libre c'est l'américaine et c'est pas autre chose voilà. le problème c'est que pour avoir l'américaine il faut avoir les billes de près et pour avoir les billes de près bah, il faut être en mesure de rapprocher les billes donc il faut travailler les billes à mes distances et se sentir à l'aise donc on est obligé de passer par des fondamentaux des coups techniques Voilà, avec des notions de base, de visée, de machin de trucs. ce qu'on est en train de travailler c'est à dire que en gros on rembobine l'histoire et on commence par le commencement. Pour ceux qui suivent les billes en paquet depuis le début, vous le savez, euh, j'ai tout fait de travers. C'est-à-dire que je crois que la première vidéo, ça a été... Euh, ah, attendez. Euh, voilà, on finit le 4B. On, a, on arrive à 16 sur 20, ce qui est quand même nettement supérieur à ce qui a pu se passer sur la figure 3. Donc là, ce n'est plus un hasard. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête et ça fait tellement du bien. En fait, j'ai réussi à résoudre donc ce problème de demi-bille, du coup ça me permet de me concentrer sur les autres problèmes. Voilà, on résout euh, un inconnu l'un après l'autre, donc ça c'est cool. Euh, donc oui, bien sûr, je sais plus ce que je disais. Euh, de quoi on parlait Je suis parti encore, moi quand je pars je peux plus m'arrêter après, c'est terrible. De quoi en parler 15 de moyenne, la libre, l'américaine, oui, ah oui, c'est ça, les billes en paquet. Oui, j'ai tout fait à l'envers. Ma première vidéo, les billes en paquets, euh, je crois que je vous ai proposé une vidéo dans le tiers où on travaille les billes de près, je recule, je pousse, <rire> des trucs absolument insondables. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait le commencement. En fait, j'ai pas fait le commencement parce que, vous l'avez compris, pour ceux qui me suivent depuis le début, si j'ai pas fait le commencement, c'est parce que j'avais pas le commencement. Et oui, moi je suis un autodidacte. Donc évidemment que j'ai commencé à l'envers. Puisque je savais même pas, quand j'ai proposé euh, saison 1, saison 2, je connaissais même pas le coup naturel. Donc j'avais absolument aucune base. Hein. Donc je suis allé euh, au feeling euh, comme on m'a appris en fait. Et, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc si j'avais plus d'expérience à cette époque-là, si j'avais.. Euh, euh, quelques années de billard en plus, et eh bien certainement que je vous aurais proposé les fondamentaux, le coup naturel, le ceci, le cela. Donc, mais c'est pas grave, hein. moi j'assume, mais vraiment j'assume tout ce que j'ai pu faire depuis le début hein, sans aucun problème. Hein. Bon coup, ah. j'assume tout, mais c'est pas grave. Hein nous a appris à nous connaître et puis, euh, et puis bon non, mais non mais il n'y a, y a, a aucun regret à avoir et même moi hein, par rapport à mon cursus il n'y a pas de regret à avoir. sur la vidéo précédente je vous explique que c'est pas normal que un débutant qui arrive dans un club euh, les mecs qui ont 20 ans 30 ans de billard n'expliquent pas ce qu'est euh, les fondamentaux bon en fait ils l'ont plus ou moins expliqué mais, euh, mais pas de façon aussi pédagogique peut-être euh, qu'on qu'on qu pourrait attendre d'une personne qui nous explique quelque chose parce que comme je suis en train de faire là par exemple quand je vous explique quelque chose tout de suite moi je dérape sur autre chose c'est à dire qu'on a tellement de choses à dire euh, que c'est très difficile de rester sur un coup technique avec deux notions par exemple très difficile parce qu'on a envie tout de suite de dire non mais là la gestuelle elle va pas, non mais là ici tu te tiens mal, non mais ici tu mets trop d'effet, non mais attends je t'ai pas expliqué que si tu fais ça, ça et ça et ça et puis d'un coup au bout d'un quart d'heure, euh, alors que tu es parti sur un coup technique, euh, au bout d'un quart d'heure tu parles de toute autre chose parce que tu as pensé à autre chose qui t'a fait pen euh, penser à un autre exercice que tu as fait toi à une certaine époque, qui t'a beaucoup aidé etc. Donc tu vois ça part tout le temps dans tous les sens et moi je sais qu'avec mon mentor, une personne que j'apprécie énormément, Évidemment, Et cette personne-là a tendance à faire ça. C'est-à-dire que quand, elle, quand il m'explique un truc, il m'est hyper précis quoi. De, sur, euh, sur euh, Dans le tiers du billard par exemple Parce que ce mec c'est un monstre de l'univers Avec les billes de près Donc il m'explique des trucs Et il m'explique euh, voilà il y a des distances toutes minimes Il y a les quantités de billes qui comptent Les effets, les machins Et puis d'un coup au bout d'un quart d'heure on, on, on a basculé sur un massé euh, détaché euh, Des enfers euh, Parce que ça lui a pensé à autre chose Et puis d'un coup on se rend compte que Au bout d'une heure on est en train de travailler Un truc qu'on n'avait pas du tout Prévu de travailler en fait. Voilà, parce que je vous le dis, et là je fais un aparté par rapport à mon mentor. On fait des, des sessions en fait d'entraînement ensemble, en duo en fait. Donc là je suis seul parce que lui il a pas besoin de travailler ça, il, il en a pas besoin de ça. Donc euh, enfin on en a plus ou moins tous besoin, mais euh, il le travaille autrement et, euh, et de façon moins, euh, comment dire, lui en 10 minutes c'est réglé quoi. Voilà, il n'a pas besoin de, de, de répéter le coup 120 fois, euh, donc il travaille sur autre chose. Et, euh, et effectivement, on, on a une en fait quand on est en duo, on travaille de la façon suivante, c'est que on prend chacun un billard et on travaille sur des points précis. Lui me dit ce que je dois faire, comme exercice par exemple, par rapport à ce qu'on a pu constater sur notre dernier match. Et, et moi, je, je, je l'invite euh, à travailler éventuellement euh, euh, des trucs, mais lui, c'est plus euh, sur la conception. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un échange alors que le mec, il a 40 ans de billard. C'est-à-dire qu'il pourrait considérer que ce que je lui dis, il en a, on pourrait, voilà, il en a rien à foutre. C'est-à-dire que ce que je vais lui dire, non, ça, ça vaut rien. Mais j'ai l'impression, enfin, j'essaye en fait de l'aider. Euh, parce que je sens qu'il a envie d'atteindre de, de, de, un cap supérieur, et je pense que je peux lui apporter, euh, de façon très, très humble, hein, très, très humblement de ma part, je pense que je peux lui apporter deux trois petits trucs pour lui permettre de vraiment basculer, quoi, dans un autre, euh, dans un niveau nettement supérieur. Parce qu'il est capable, c'est clair. Il est, il est à la porte des, des masters en fait, mais il ne l'est pas tout à fait. Mais euh, il va y arriver, c'est certain. Et donc tout ça pour vous dire qu'effectivement voilà on travaille comme ça pendant une heure et, ou peut-être un peu moins euh, et ensuite on, on finit euh, l'exercice avec une partie. Alors soit euh, les parties comment ça se passe, à chaque fois on joue, moi je joue la moitié de sa distance, ça je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, et enfin, je crois, Et euh, donc je joue la moitié de sa distance et en général on fait une partie à la bande mais petite partie, hein. genre euh, lui il doit faire euh, 50 points, et moi je dois en faire 25. Après on fait une partie au cadre, pareil, on fait une petite partie. Euh, et c'est quoi qu'on fait On fait pas la libre, parce que la libre... Euh, la libre, c'est... En fait, il, il ose pas me proposer la libre, parce que la libre, lui, c'est sa spécialité. Et, euh, et la libre, il jouera pas autre chose que, que minimum 300 points, et euh, et, la, et la libre et il va chercher l'Américaine, donc c'est vrai que ça peut être, ça peut être des parties de... où pendant une heure tu joues pas du tout en fait, tu vois, parce qu'il bah, a pris l'Américaine et puis il va faire deux fois le tour du billard, c'est pas quelque chose qui lui arrive de façon systématique, mais je reconnais que quand il a l'Américaine c'est assez bluffant, et souvent quand il la perd c'est dans les virages évidemment, comme tout le monde en fait. <rire> Euh, donc on fait pas la libre, mais ouais tout ça pour vous dire que donc on fait une partie à la bande et la bande ça nous aide beaucoup parce que ça, ça nous permet un petit peu de, de travailler les trajectoires les, les, les, les quantités de billes donc ça c'est bien, parce qu'à chaque fois qu'on fait une partie on fait une partie dans le but de travailler quelque chose c'est à dire que, comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure le point n'est pas un objectif quand on joue ensemble il est une conséquence si on, on fait bien les choses, en tout cas moi c'est comme ça que je, je fonctionne, du coup quand on rate les points, on ne laisse pas une carotte monumentale à l'adversaire. On essaie de, de se donner les, les moyens de pouvoir travailler. Si on envoie une bille dans chaque coin, attention, je dis pas que ça peut être un élément stratégique dans le cadre d'une compétition, évidemment. Mais nous, quand on se retrouve en binôme, on ne on se tire pas la bourre. Parce que c'est pas le but. On, on est là pour faire un... C'est-à-dire qu'on fait un match dans, la, dans le principe de l'entraînement. Et en fait, ce qui se passe exactement, voilà, on fait le match à la bande, ça y est, ça me revient. On fait le match à la bande, on ne dit pas un mot, on fait un match au cadre, et là, on, on se donne des conseils. en fait. Et il dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, si tu fais ça, ça. On discute, en fait, sur les positions de billes. Après, on en a discuté ensemble, on s'est dit, est-ce que c'est bien de continuer comme ça, parce qu'en en fait, quand on discute, on casse le rythme de jeu. Donc, c'est vraiment problématique quand on est dans une série. Et puis, on n'a pas forcément aussi, comme il est droitier et moi gaucher, on n'a pas forcément les mêmes, euh, la même vision des choses au niveau de la conception de jeu. Mais quand il considère que je suis vraiment dans une erreur de conception, là, il me le fait remarquer et il intervient. Et enfin, et pour finir, on fait une partie où on ne dit pas un mot. Et évidemment, le tout arboré d'une petite musique de l'ural qui va super méga bien. Euh, je vous dis que ça, quoi. Oh bon bah écoutez on arrive à la fin et vous pouvez constater, moi j'ai fait un aparté de ouf, mais vous pouvez constater que ça va nettement mieux. La quantité de billes de cette bille numéro 2 ne pose plus vraiment un problème en tout cas sur cet exercice. Donc ça fait vraiment plaisir et euh, ma foi, euh, on est à 4 points du dénouement et à 3 minutes de la fin de cette vidéo. On y arrive. Accrochez-vous. Ne partez pas sans mon béco. Je sais plus qui m'a dit ça. Ça m'a fait tellement rire. Il y, y en a un... Ah, il faut que je le retrouve. Comment attends. Attends, attends. Il faut que je te retrouve. Il y en a un, il m'a marqué un truc. Mais le message, il est exceptionnel. Bon, vous avez tous laissé des messages exceptionnels, hein, évidemment. Mais... <rire> Comment tu t'appelles Attends je vérifie Je sais pas si je vais le trouver en fait Parce qu'il y a tellement de messages c'est de la folie Est-ce que j'ai le temps 2 minutes Vite Vite vite vite vite vite Ah voilà Ça y est je t'ai trouvé Antoine Antoine, je veux dire que ton prénom. Voilà, Antoine me marque jusqu'au bout. Trois petits points. Donc, il a respecté, mais à la lettre, ce que je vous ai demandé lors de la vidéo précédente. Et il me marque, je ne pars jamais sans mon béco. Alors ça, <rire> ça m'a fait rire, Antoine, grave. Donc, euh, évidemment, plaisir. Donc, euh, il arrive. 1 hein. minute 30, il est là. <rire> Incroyable. Euh, allez. Donc, c'est ah, bah, le dernier point. Dernier point qui vient donc clôturer cette série incroyable avec vous voyez la série 4B4C, j'arrive à 17 sur 20 sur une moyenne donc de la figure 4 de 75%. Euh, et 80, plus de 80% sur le, le, le 4B et 4C Donc c'est juste un hallucinant Donc je suis vraiment content Et j'espère que ça va vous convaincre Regardez les schémas regardez le schéma de gauche et le schéma de droite On est bien d'accord pour dire qu'il s'est passé quelque chose Clairement Donc je ne peux que vous convaincre Enfin j'espère que ce graphique ne peut que vous convaincre De la nécessité de faire ce type d'entraînement De tenir le coup Ça dure une heure les gars donc franchement, faites-le, ça vaut tellement la peine parce qu'il s'est passé quelque chose. J'espère que ça va se concrétiser dans le jeu, peut-être pas, mais en tout cas, euh, je l'espère. Voilà, je suis très content, c'est super, c'est la fête. Je vous fais le béco, le voilà, et je vous dis à très très vite pour le Papa tu triches au mois d'août.